Allô Allô Oui, Steph, c'est comment Non non, moi ça va, j'ai très bien dormi, et toi Pardon, je viens de me réveiller là. Hein. Je vois comment les gars sont en train de s'agiter là dans le dans le, dans le groupe. Il y a quoi Moi, je suis prêt jusqu'à demain. Tout à l'heure, il va à City. Pour me rendre belle. Ça ne blague pas. Non, non, non. Moi, je suis prête. hein, Je suis prête. J'espère que toi aussi. <rire> moi, d'abord, j'aime être slé. C'est mon domaine de définition. J'aime être belle, slé. C'est mon domaine, gars. Tu sais ça. Ok. <rire> oui, ça marche. À 14h. Il n'y a pas de problème. Oui, à 14h, si tu veux, on se retrouve. Il n'y a pas de problème, hein. Ok. J'espère que tu as repassé ton habit, hein, parce que je te connais. Les détails comptent. Oui. On doit être à la hauteur, 100% de réussite. Hum, vous blaguez mal, hein. Ok. <rire> bon, on va les laisser trembler. Moi, je suis dingue. Moi, je suis bien, gars. Je suis bien. Ok, tout à l'heure, alors. <rire> Ok, on dit quoi? Tu prends soin de toi alors? Ok, bisous, bisous. Impossible a là-bas Je me un meilleur là. Pour aller où avec le mec. On a un direct là sur TikTok à seize. Il faut que je me rende belle. Tu n'ignores rien de ta fille. Ta sœur de Bora est quittée ici. Aller chez son oncle à Bonapreso. À cause de ces histoires de TikTok là. Vous faites comme vous voulez. Je ne suis rien ici. Vous me vous ne demandez même pas mon avis. Mais là tu te faire belle à Fabulous City pour aller faire le TikTok. Le TikTok là te rapporte quoi? L'argent et les abonnés, non, maman. Et depuis que nous sommes ici à la maison, j'ai déjà vu l'argent. Maman, parce que je n'ai pas encore atteint le quota. Viens t'explique Regarde, tu vois TikTok, sinon. Regarde, tu vois TikTok, non. Quelqu'un fait tic. Il faut atteindre 1000 personnes. Ça me donne 5 dollars. Imaginez, le besoin de 1 million d'abonnés. Comme ça, peut t'acheter t'acheter. Bon. Et depuis que nous sommes ici à la maison, j'ai déjà vu 1 dollar. La ce n'est pas la cause. On va doucement, doucement, doucement. Ça arrive. Même Jésus était parti depuis. S'il venait, il m'a fait même comme C'est qu'il arrivait depuis. Ça arrive. Vas-y. Ne rate pas seulement demander à manger ici. Si que tes abonnés, là, te donnent à manger. Vas-y. Hé! y'a Yagabaka! Je vais tuer te partir ou me laisser avec ces enfants, ceux qui ne comprennent pas. Tout ce que je parle là, ils ne comprennent pas. Ta soeur là-bas en route se balader avec la banane pour payer sa scolarité. TikTok. Je suis en train de réfléchir comment je dois faire pour finir avec votre pension. Tu veux prendre l'argent ou... Dis-moi un peu maman, depuis que tu réfléchis là, tu as trouvé une solution déjà, si ce n'est le mot de tête. <rire> Moi, pourquoi tu aimes te torturer comme ça? Maman, je t'ai toujours demandé d'arrêter de te torturer. Arrête de te casser la tête maman, je te veux en vie. À ce rythme, tu vas mourir maman. C'est quoi? Voilà ta soeur Seigneur qui est quitté ici, disant qu'elle n'est pas bonne à la prison. Fait le, le, le make up pour sa city Pour un direct. Je demande demande que le direct te donne. Le direct là, c'est quoi? Elle dit que c'est TikTok. Elle aura les abonnés. Les abonnés te donnent quoi? Elle me dit, ça va lui donner ou c'est 500 dollars ou c'est 5000 dollars. Depuis que nous sommes ici à la maison, tu as déjà vu un dollar? Hein? C'est pour ça que tu veux mourir? Hum. Ma maman, ma soeur, c'est un enfant. Une vieille fille comme ça. Mais si c'est ce qu'elle a décidé, si c'est la voie qu'elle a choisie, maman, laisse-la tranquille. Chacun est maître de son destin. Pardon, maman. Reste. Tu as pu vendre aujourd'hui ma fille. Dieu merci, ma. Je merci. Je vais vider tout le hey, Alléluia. Au moins, toi, tu connais la parole de ta mère. Maman, je t'ai toujours dit que la souffrance aussi mmh. est temporaire. Laisse le temps de Dieu le meilleur, laissons le temps. Tu as couru. le Tu Ah, ouf. Ma, je suis même retard. Laisse-moi m'apprêter ma, rapidement. Ma, je m'apprête plus t'aider. laisse hum. mon Dieu, aide-moi. La surprise c'est que je suis dedans. Il n'y a que toi, je n'ai personne. Donne-moi la santé, mon Dieu. Donne-moi la force de pouvoir fuir avec la pensée de mes enfants. Hein, gagne <rire> comme là, beau. là. Vous ici comme ça. Ah, nous sommes de passage. On a profité pour s'arrêter de te saluer. Il était ans. Il une femme qui vivait en abonné avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé.